Cet arbre-là, ben, il a eu le souci qu'il était trop chargé à un moment et les bras ont cassé. Donc pourquoi que les bras ont cassé Parce que dans le temps, donc les arbres étaient montés étaient en mode gobelet, c'est-à-dire trois charpentières souvent qui partaient, avec un angle trop aigu, c'est-à-dire que l'angle était trop aigu comme ça, et avec le poids des pommes, tac, ça casse. Il faut, que les, il faut que ça soit bien angle droit quasiment. À angle droit, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne le casserez pas. Mais quand l'angle est trop aigu, ça casse. Donc c'est ce qui arrive souvent à tous les vieux pommiers. Et puis derrière, ça entraîne une pourriture et puis ça devient un, un pommier creux. Bon après, c'est un terrain aussi pour les auxiliaires, pour tout hein? ça. Mais, mais disons que le pommier, après, il est plus ou moins condamné. Ouais. Hein? Okay. T'as d'autres arbres comme ça à nous montrer oh, On va aller en voir un ouais, autre là-bas, un gros trou aussi. Après on peut aussi en voir des jolis. Hein. Ah oui, non, euh, mais après c'est... Les voilà, angles, hein. c'est ça par exemple. Ouais, bon bah encore celui-là, ouais, là, ouais. Bon là, il est, bon, il est pris dans l'autre, mais... Un hein, comme ça là-bas, euh, il, peut, il peut casser, hein. ouais, ouais, là ouais, celui-là. Pas, Nico. Ouais, parce que j'en vois un. Bon, faut aller jouer le malin. Moi, je, je le saurais. Parce que les dernières, je me suis fait piquer par une guêpe les dernières. Oui, doit y en avoir un ou alors ils veulent en faire un. Donc là, alors, tu peux me. Bah là, c'est pareil. C'est un... à l'origine, il y avait un bras. Ouais, ouais. Et le bras cassé, et puis ça, ça est devenu ça, parce qu'un pommier, il se refait pas, comme un. Un chêne, un chêne, il va se nourrir. Oui, oui, oui. hein Mais un pommier, si la taille elle est trop importante, il ne se refait pas. Oui. Donc, à force, ça va pourrir. Puis il y a l'eau qui rentre dedans et euh... puis, puis ça descend jusqu'en bas. Oui, ouais. C'est pour ça qu'on a des pommiers creux. Donc là, il y a une cavité. Et... Oui, il y a une cavité. Donc il y a, il y a eu des chouettes dedans. J'ai oui. déjà, déjà vu des chouettes hein, dedans. Oui. Ah. Et là, il y a plutôt des guêpes et des frelons. Euh, bah, ce problème, c'est ça. Oui. Hein Alors, faire attention. Euh... Au mois d'octobre...